Bonjour à tous, ici le docteur Phi. Décidément, les vite fait mal fait, ça devient un peu trop une habitude en ce moment, je m'en excuse de nouveau. Euh, mais bon, hein, peut-on éviter sérieusement de parler de ceux dont tout le monde parle en ce moment euh, Je veux bien sûr parler de Sanofi hein, et de la nomination du nobiliste de l'île de palme à l'écologie et puis de la nomination de Fidel de Macron à l'intérieur et puis je veux parler du retrait de Trump, d'un accord de diminution des missiles balistiques avec la Russie, je veux parler de la flambée du prix du gaz qui est avéré, des mensonges du pouvoir sur le pouvoir d'achat, euh, de la prochaine explosion des prix des services publics communaux quand la taxe d'habitation sera supprimée. Je veux parler en somme de toute l'actualité qui nous impacte tous. Mais aujourd'hui on ne peut pas parler de ça. Eh non, parce que sinon ça voudrait dire qu'on évite le sujet. Et le sujet c'est quoi ah, évidemment, Mélenchon Mélenchon et ses nerfs, et Mélenchon et les perquisitions, et les histoires d'affaires de fric, des affaires de cœur, enfin bref, tout le tintouin, vous êtes au courant. Je voulais prendre quelques minutes pour partager avec vous l'état de ma réflexion à cet instant, parce qu'on a tout vu et tout entendu ces derniers jours. Euh, on a surtout vu qu'à part quelques personnes qui se souviennent de faire leur travail de recherche journalistique avant de parler, big up Daniel Stinderman, euh, une immense quantité de commentaires ineptes se sont déversés, enfin, s'est déversée cette semaine. Je vous en prends un au hasard, euh, parce que je trouve qu'il illustre bien une tendance euh, sur laquelle je vais disserter un petit peu après. Je vais essayer de faire court. Euh, donc l'exemple dont je vais vous parler, c'est ce qui s'est passé le 19 octobre, quand Adrien le député insoumis du Nord, a été soumis à la question sur France Info euh, dans une émission matinale. Et dans cette émission, il y a un jovial bienheureux qui a lancé la charge sur l'histoire des facturations de prestations euh, par Mediascope, notamment de prestations de mise en ligne de vidéos. Et lui, il a dit, en somme, que ça se faisait en deux clics et que ça ne devait pas coûter 250 euros. Je prends cet exemple parce que le mec qui a dit ça, c'est pas n'importe qui. C'est un type, je suis allé regarder, qui a été rédacteur chef de l'Obs pendant 5 ans. Et il a été directeur de rédaction de Marianne pendant 2 ans. Donc l'information, il est censé connaître. Et euh, la diffusion de vidéos en ligne que ces deux médias font, euh, ça doit lui parler. Y compris au niveau budgétaire. Et donc il dit en substance, en parlant de lui, « Moi, avec une vidéo, je peux la remonter en deux clics. Alors pourquoi ce prix ?» Et là, pour que tout le monde comprenne bien euh, à quel point cette question est absurde, euh, on va transposer ça à l'exemple de l'automobile. Admettons que j'ai ce gugus qui me dit « Chez moi, je peux vidanger ma voiture, j'ai juste à enlever le bouchon, ça ne coûte rien. » Sauf que non. Si tu veux vidanger ta bagnole chez toi, déjà il faut que tu aies un chez-toi, et cet endroit, ça te coûte de l'argent. Euh, Il te faut un bac pour récupérer l'huile de vidange, et ça, ça coûte de l'argent. Et l'huile de vidange, ensuite, tu dois la faire recycler, c'est la loi. Donc ça va te coûter de l'argent. Euh, soit parce que tu vas l'apporter à quelqu'un qui recycle, soit parce que tu vas l'apporter à une déchetterie que tu auras financé par tes impôts, ça t'aura coûté de l'argent. Et puis, euh, tu vidanges, donc tu remplaces par de la nouvelle huile, donc ça, ça te coûte de l'argent. Puis tu mets normalement aussi un nouveau bouchon de vidange et un nouveau joint, et ça, ça coûte de l'argent. Et en plus, si tu fais ta vidange tout seul et que tu merdes quelque part, et qu à cause de toi, ta bagnole déconne, euh, Eh ben, ça va te coûter à toi de l'argent. Sinon, il y a une autre option qui consiste à faire appel à un professionnel dans c'est le métier qui va prendre ta voiture dans son garage avec son bac, qui va payer tout ce qu'il veut. Et en plus de ça, c'est lui qui aura la responsabilité. Il va te facturer la prestation et le temps de travail. Donc, euh, quand tu fais chez toi, c'est pas vrai que c'est gratuit. c'est pas vrai que ça coûte rien. Et quand tu confies un professionnel, ça coûte du pognon parce qu'en plus de ça, tu as des garanties. Vous voyez le parallèle Donc Comment est-ce qu'un type qui s'affirme comme journaliste pourrait bien ignorer le coût réel de tout ce qui est nécessaire pour mettre une vidéo en ligne Est-ce qu'il a oublié qu'il a dû acheter son matériel de prise de vue Il a dû acheter l'ordinateur pour le montage Il a dû payer l'accès Internet pour diffuser sa vidéo Il a oublié le temps de travail de celui qui monte le film, qui sous-titre le film, qui ajuste les couleurs voilà, du, du film Tout ça, ça se paye. Donc cet homme qui dit qu'il est journaliste, apparemment, il n'a pas pu l'ignorer et donc pour poser face caméra une question d'une si abyssale médiocrité, il a fait le choix délibéré de l'ignorer tout ça. Et cet exemple pour moi est particulièrement parlant, parce que bon c'est une petite goutte hein, dans un océan de, de, de, de saloperies qui ont traîné ces derniers temps, mais il montre très bien à lui tout seul comment l'appareil médiatique tout entier fonctionne en ce moment, comme une espèce de nigo volontaire, qui ne saurait pas qu'il y a deux extrémités à une lorgnette, et que, en regardant par la mauvaise, ça marche jamais. Et donc cet exemple montre à quel point ceux qui devraient porter un regard critique mais englobant, ceux qui devraient interroger à charge et à décharge pour informer les gens, ajoutent, dans le cas qui nous occupe, l'histoire des perquisitions, une attitude d'inquisiteur à charge strictement à ceux qui font en plus de ça déjà l'objet d'une perquisition. Alors on peut trouver toutes sortes d'explications hein, à cette espèce de tendance putassière euh, qu'embrasse de plus en plus largement et avec de moins en moins de remords l'ensemble ou presque de la profession euh, de l'information à quelques poches de résistance près. C'est une course au buzz, hein, c'est une compète de putaclic. Il faut battre les autres dans la rapidité à sortir soi-même le petit scoop, le petit machin. Mais ces gens, c'est plus du journalisme qu'ils font. Ce sont des paparazzi qui se prennent pour Albert Londres. Ils pensent qu'une demi-information sous-travaillée, pas critiquée, pas traitée, pas vérifiée, pas assumée, pas argumentée, elle est bonne à sortir du moment que ça permet de niquer son concurrent de la chaîne d'à côté. Il y, y a des gens très sérieux qui ont travaillé là-dessus, Bourdieu notamment l'a déjà cité, euh, comme une déformation qui était intrinsèque au métier du journalistique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Pour ces gens-là, il n'y a plus que ce genre de scoop qui compte, mais c'est même pas un scoop. Parce que le lendemain matin, ça peut être contredit, mais c'est trop tard. Si c'était une saloperie, c'est déjà sorti, le mal est déjà fait. Mais nous, en fait, nous, on doit avoir un regard un petit peu englobant, puisque eux ils refusent de l'avoir. Et nous, nous, on comprend, en fait. Que ce comportement de la sphère médiatique, c'est un symptôme parmi d'autres d'une société qui est malade de vouloir toujours agir et réagir dans le sens de la rentabilité, qu'il s'agisse de produits, de services, ou comme ici de l'idée d'informer, c'est-à-dire qu'on fait le travail plus vite, mal, du moment que ça rapporte. Ça, ça doit nous faire réfléchir. Nous, nous devons faire le pas de côté nécessaire pour comprendre que cette maladie de l'immédiateté, de la superficialité, de l'absence de questionnement de profondeur, elle n'est pas fortuite. Donc comme je disais en début de vidéo, les sujets réels d'inquiétude et de souffrance pour notre population et pour celle des autres pays du monde sont légions en ce moment. Or, pendant qu'on dissèque les mots et les intonations de Mélenchon, on n'en entend pas un mot. Ça s'appelle une diversion. Et en plus, quand nous que je dis « nous », y compris des gens qui peuvent être d'accord avec les idées de Mélenchon. Quand on réplique, comme nous le faisons, de toute la force de notre indignation et de notre inquiétude face à la montée évidente de l'autoritarisme que constitue cet euh, usage abusif de la police pour salir une opposition montante, euh, une opposition, rappelons-le, qui est quand même toujours minoritaire, hein, et donc dépossédée de moyens effectifs d'empêcher le pouvoir de nuire. Eh bien, euh, nous, quand on réplique, euh, on satisfait à notre besoin de crier à la justice, mais dans le même temps, en fait, on commet une erreur, euh, selon moi. Parce que comment espérons-nous voir émerger la société que nous appelons de nos voeux Une société qui saurait éviter de se laisser piéger par le buzz et l'appel permanent aux réactions d'affect si nous cédons à la tentation et que nous répondons au buzz et à l'appel permanent à l'affect, comme on le fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la réaction que nous avons tous, nous devons la poser sur la table, devant nous, et faire cet exercice difficile, qu'on pourrait appeler une décorporation, pour regarder froidement et analytiquement notre réaction et se demander est-ce que les mots qu'on emploie, est-ce que les sentiments qu'on ressent sont bien les nôtres, ou est-ce qu'ils ne seraient pas par hasard alimentés ou déformés par les absurdités et les inepties que l'actuel système nous jette au visage continuellement pour nous habituer à réagir d'une certaine façon. Quand on blâme euh, Mélenchon par exemple, ou un autre, pour sa réaction de colère face au procédés proprement dégueulasse dont il a fait l'objet, est-ce que les reproches qu'on lui fait sont prononcés relativement à notre idée de ce que doit être un penseur politique Ou est-ce que c'est des reproches qui sont faits euh, comment dire, relativement à l'idée que le système actuel veut que nous ayons de ce que doit être une telle personne Est-ce qu'on veut des humains qui nous ressemblent pour nous représenter Ou est-ce qu'on veut des phases de cire imperturbables qui annoncent de la même voie la hausse de la CSG, la baisse des APL, la suppression de l'impôt sur la fortune et qui ne bougent pas un sourcil lorsque les policiers rentrent chez eux en résumé, est-ce qu'on est bien sûr, tous et toutes, autant qu'on ne que la grille critique que nous utilisons pour estimer si ce qui s'est passé est à mettre au crédit ou au débit de, de, de, des personnes intéressées, est-ce qu'on est bien sûr que cette grille critique, c'est intégralement la nôtre Ou est-ce qu'on n'aurait pas été contaminé par la grille critique que le système actuel contre lequel nous nous battons tente de nous imposer à longueur de titra et de flash info est-ce que, pour dire, ou affirmer, euh, comme le font des personnes dont je sais qu'elles partagent ma détestation du pouvoir en place, que le porte-parole du principal mouvement d'opposition a mis fin à sa carrière ou a fait un éclat de trop, ben, pour dire ça, est-ce que c'est vraiment ce qu'elles pensent, ces personnes-là, ou est-ce que ce n'est pas la nécessité de faire de l'audience avec des titres provocateurs qui leur fait dire ça Donc voilà, si je prends un truc à une échelle très personnelle, moi par exemple, sur la situation qui nous occupe, moi je dirais que si j'étais moins perquisitionné, euh, je me sentirais sali et furieux, euh, je me sentirais aussi euh, frustré parce que prisonnier de mon image publique, donc interdit de dire vraiment tout haut tout ce que je pense, même sous le coup de la colère, et je sais en somme que je ferais sans doute pas mieux et probablement bien pire qu'un Mélenchon. Si, par rapport au mouvement, si le mouvement insoumis que je soutiens parce qu'il a un programme que j'approuve, et pas spécialement parce que c'est Mélenchon qui a permis qu'il se forme, si ce mouvement s'avère avoir fait des trucs pas bien, je ferai partie de ceux qui approuvent les sanctions qui seraient décidées par la justice, si tant est bien sûr qu'on apporte la preuve d'une faute. Mais quand bien même le fait que des fautes ou des manquements éventuels de la France insoumise soient avérés ne changera rien à l'existence bien réelle de vrais problèmes. Comme par exemple la façon dont la police peut être manipulée par le pouvoir pour museler son opposition. Ou par exemple la façon dont les médias dominants fonctionnent aujourd'hui comme caisse de résonance de l'appel permanent à la rentabilité, parce qu'ils sont détenus et pilotés par des gens qui ont intérêt à ce que cet appel soit relayé, et qui façonnent, transforment, déforment notre grille critique, et nous amène à réfléchir et à penser comme eux. Vous qui m'ont regardé, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, si je suis impliqué en politique, c'est pour que ces saletés changent. Et puis, changent pardon. et puis, nous, les simples citoyens, on ne fait partie d'aucune société de journalistes. Nous n'avons au-dessus de notre tête aucun rédac-chef, aucun directeur de rédaction, aucun actionnaire à la drahi euh, qui soit susceptible de nous licencier de notre job de citoyen si nous nous mettons à dire ce que nous pensons. Alors, gardons-nous tous d'adopter un schéma de pensée et une grille critique qui ne soit pas vraiment à 100% la nôtre, surtout dans les moments de tension. Allez, salut